Avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il était une fois un village où tout le monde aimait le beurre. Mais dans ce village, un des habitants voulait que le beurre disparaisse pendant une semaine. Pourquoi Parce que... parce qu'il était vegan, voilà. Du coup, il fit courir le bruit que le beurre allait manquer. Les habitants ne savaient pas si c'était vrai ou faux. Mais dans le doute, ils allaient quand même aller en acheter. Tous, en même temps. Ce qui entraîna une pénurie c'est le fait d'avoir prédit qu'il y allait avoir une pénurie qui a entraîné la pénurie. Et ça ne serait pas arrivé autrement. Ça, c'est ce qu'on appelle une théorie auto-réalisatrice. Le concept a été développé par plein d'auteurs et dans plein de sciences humaines différentes. Ça donne des déclinaisons, des variantes, et je ne peux pas entrer dans le détail de chacune. Mais puisque la dernière vidéo de cette chaîne parlait de sociologie, Ici, on va surtout parler de l'application de ce concept en sociologie. Le concept de théorie auto-réalisatrice a été développé par le sociologue Robert Merton. Il appelait ça les prédictions créatrices, et il définissait ça comme une définition d'abord fausse d'une situation, mais cette définition erronée suscite un nouveau comportement qui la rend vraie. Parfois, une représentation du monde fausse est considérée comme vraie par des personnes, ce qui les fait agir d'une certaine façon, et la conséquence de leur action va rendre vraie la représentation fausse du début. Bien sûr, ce genre de choses n'arrive pas à chaque fois. Vous pouvez faire courir la rumeur que vous êtes agent secret, ça ne fera pas de vous un agent secret. Je comprends que ça puisse paraître flou comme concept, alors on va reprendre un exemple, et on va reprendre un, un peu plus provocateur que le beurre, les délinquants. Imaginons une société avec des personnes d'un peu toutes les couleurs. Dans cette société, une rumeur va se répandre comme quoi les verts sont des délinquants. Dans cet exemple, on va dire que cette rumeur est fausse. Conséquence, les policiers de cette société vont se mettre à plus contrôler les personnes vertes. Les personnes vertes vont avoir plus de mal à trouver un travail parce que les recruteurs vont avoir des représentations de verts délinquants. Conséquence, ils n'auront pas d'autre choix que de passer dans l'illégalité. Ils ont donc plus de chances d'être contrôlés et de finir en prison. En résumé, la théorie des vers délinquants les a fait devenir des délinquants. Sans cette théorie, ils seraient dans la légalité. En psychologie sociale, il y a des phénomènes comme la dissonance cognitive et l'erreur ultime d'attribution qui vont pouvoir justifier ça. Le mécanisme classique, c'est qu'on va créer deux groupes. Un endogroupe, les gentils de l'histoire, un nous, et un exogroupe, les autres, qui vont être pointés du doigt, comme les méchants de l'histoire. Ces mécanismes sont pratiques car ils permettent de pointer du doigt un coupable tout trouvé, et de ne pas se remettre en question soi-même, de se sentir supérieur. Bien sûr, c'est agréable, mais... Il faut bien que vous vous posiez une question. Quand vous pointez du doigt un groupe, par exemple pour dire ⁇ cela c'est des délinquants ⁇ est-ce qu'en faisant ça, vous voulez lutter contre la délinquance Ou au fond, juste vous sentir supérieur Moi, je n'ai pas la réponse. Je ne vous offre qu'une vérité. Rien de plus.